1, reste là, 2, tu reviens là, 3, tu reviens là, et 4, d'accord, tu retournes comme ça. 1, non, 2 du bras, C'est 1, 2, il faut revenir. À place, n'importe qui, euh, même ailleurs, peut s'initier à la boxe anglaise. Euh, la, la boxe, c'est pas la boxe des années 50, où c'était des coups à toi, à moi, à toi, à moi. La boxe, c'est technique, tactique, il y a des déplacements, placements, actions. Les coups, c'est pas des médicaments. Donc nous, on les évite, mais par contre, on les donne. Parfait, c'est bien ça, c'est bien. Ça fait depuis un an que je pratique de la boxe. J'aime bien boxer parce que euh, ça, ben, on enlève tout le stress et puis, euh, puis on peut mettre toute la couleur euh, dans, dans la boxe. Je fais une heure plage déjà depuis quelques années, donc il y a pas mal de personnes qui reviennent. On a beaucoup aussi de, de débutants et ils s'aperçoivent que c'est vraiment à la portée de tous et de toutes. Parce qu'aujourd'hui au club on a plus de 63% c'est des femmes. Oh